Le stand Blanco, évier, robinet et euh, déchets, on peut dire ça comme ça pour les poubelles, etc. On est là, c'est la deuxième année, on est là avec Véronique. Merci de nous recevoir. Bonjour Thomas, merci d'être là. Alors, euh, quelques nouveautés, parce que l'année dernière il y avait beaucoup de nouveautés. C'est un essai 3-4. On va commencer par un petit appareil qu'on a en magasin et qu'on a branché en magasin. Donc vous allez le voir en vidéo, vous pourrez le voir en vrai. Explique-nous un petit peu, Véronique, ce petit robinet. Alors, euh, le Solenta S Sensor, donc vous pouvez à ce moment-là euh, l'utiliser euh, avec un sensor. Le but, c'est que quand vous êtes en train de travailler dans la cuisine, c'est que vous êtes euh, obligé de mettre le levier en position de l'eau désirée. Au moment que vous voulez éteindre, vous passez simplement la main en dessous du levier, le sensor, et au moment que vous voulez rallumer, vous passez simplement la main. Alors, on doit dire, on l'avait vu en, en Allemagne avec euh, Noémie et David, nos architectes. Quand on l'a vu, on l'a commandé. Parce que tellement on était fan, donc il est en fonctionnement au magasin, donc c'est devenu dans notre cuisine active, c'est devenu notre robinet principal. Alors il y a deux fonctions qu'on a découvert, donc ça je peux anticiper, il fonctionne avec détecteur, voilà, Tout à fait. mais également... Non, euh, au moment qu'on euh, met le levier en position fermée, il n'y a pas possibilité d'utiliser le sensor. C'est aussi, aussi une sécurité quelque part voilà. pour que l'eau ne on, on euh, sait voilà. s'en servir de manière tout à fait standard aussi. Tout à fait. On l'allume, la, voilà. Tout à fait. Et même que vous avez aussi un double jet, j'appuie et j'ai mousseur. Fantastique. J'adore ce robinet. <rire> en fait non, maintenant, blague à part, on avait quand même une demande en cuisine quand les gens avaient les mains sales ou oui. de la farine ou je sais pas moi, il de, de la chapelle. ils avaient besoin simplement de, voilà, de, de cuisiner, d'arriver tout près, de faire ça, de pouvoir se rincer les mains et de le couper. Oui. Donc il y, y a quand même un avantage outre le gadget. Oui, bah, c'est ça justement, que quand vous êtes occupé à travailler dans la cuisine, c'est ne pas toujours avec les mains sales, devoir aller euh, ouvrir le levier, que votre mitigeur soit sale. Ici, vous, vous mettez en position des désirée de l'eau voilà. et vous passez simplement Donc, votre main en dessous du sensor. C'est amusant, mais ça peut également être pratique. Oui, c'est le but naturellement. Alors, un autre évier qui est, et on l'a déjà vu dans, dans le live aujourd'hui, c'est une grande tendance, on revient à l'évier à poser. On oui, va aller tout voir ça. C'est parti. Nous Alors, oui. <rire> évier à poser en inox qui s'appelle Chronos. Explique-moi, le l'idée, voilà, c'est de revenir à oui. comment on faisait avant. Oui, en fait, il oui, euh... en fait, euh, y a beaucoup de tendances dans la céramique avec des éviers à poser. Euh, naturellement, même dans la résine. Beaucoup. même dans oui, la résine Oui, oui de résine également. Ce qu'il y a, c'est que euh, c'est beaucoup plus pour les cuisines un peu plus rustiques et cottage. Maintenant, ils ont chez Blanco créé, chez les designers, un évier de 80 cm, une cuve à poser, qui naturellement est beaucoup plus architecturale aussi dans la forme oui. et euh, plus euh, linéaire. Et ça donnera aussi euh, une possibilité aux gens qui aiment les, les éviers à poser Poser pour mettre dans des concepts plus modernes. Voilà, et on est également oui. sur une crépine automatique. Donc, on va quand même montrer oui. ça, Benoît. Tu vois ceci. Ok, on appuie sur le bouton, hop, elle se ferme. J'ai raté mon coup et elle se relève. Donc, voilà. la lumière est allumée en position fermée. Et voilà. quand elle est éteinte, l'eau peut couler. Magnifique. Alors, une autre nouveauté, c'était des, des éviers en résine, tu m'as dit, et on va aller voir ça Collectis, c'est parti. Alors, c'est tout des petits détails, hein, donc des fois, des fois les, les gens nous demandent, on appuie des fois sur des détails, mais c'est super important, c'est pas, pas un évier simple, c'est quand même un centre de travail pratiquement, donc l'idée, explique-nous un peu l'idée derrière ce évier Collectis. Blanco essaie de toujours inventer les éviers, que ce soit possible d'utiliser pour les préparations euh, de manger, donc euh, si vous avez par exemple euh, tout ce qui est pommes de terre, épluchures, de carottes ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement le mettre dans la petite poubelle. Vous pouvez aussi utiliser la grande cuve pour nettoyer et également aussi le petit ré récipient qui peut être mis dans les coins, qui peut aussi euh, être... utilisé. Il, il est discret en plus de la ouais. même couleur, est, il n'est ouais. pas disponible dans, disponible dans toutes les non, couleurs Non, uniquement en, en noir, donc c'est ça que ça va bien avec ce qui ici. va s'assembler avec beaucoup d'autres couleurs sans problème. Voilà. Non, si vous avez la planche à découper donc pour couper les pommes de terre après avoir épluché voilà, tout donc ça. Voilà on, on coupe etc on passe dans la petite corbeille voilà. et si on veut après on peut le mettre dans la... oui. Dans une donc poubelle. Donc il est relié avec notre système de euh, tri et déchets donc vous pouvez aussi à ce moment là mettre la poubelle dans les poubelles en dessous de l'évier. Donc c'est vraiment un centre de travail complet fait, quoi. Hein. Fait. Donc euh... ici vous avez la grande cuve, petite cuve que vous pouvez aussi utiliser. Oui. Et là vous avez le trop-plein. Ok, vider son café, les restes de sauce, etc. On peut le mettre dedans. Voilà. Donc on revient à un trop plein qui avait quand même été abandonné dans beaucoup de dans beaucoup quand même le trop plein, non Le ça trop plein avait... a toujours existé. Et la seule existé. chose c'est qu'il se trouvait sur les côtés des, des cuves. Et oui, le problème c'est que quand tu as as remplissais la cuve pour nettoyer ou quoi que ce soit, tu les produits d'entretien n'arrivaient pas jusqu'au. Le haut de, de la cuve. Donc, ici, au fait, une fois que l'eau elle passe, elle passera d'abord ici, dans la petite cuve. Oui, et à et par, puis là-bas, elle la passe. Ok, là. donc c'est un peu. Euh, plus... oui. Et vous pouvez voir aussi tous les, les designs qui sont arrondis. Tout et a donc, été, presque oui. Presque ça avait déjà commencé vraiment... l'année dernière et donc maintenant ils sont en train de, de mettre ça pour tout le monde. Ouais. Ouais, chez toi, je parle. Je... Oui, tout à fait. On va aller tout voir fait. un robinet là-bas que tu m'as montré. Est-ce que je voulais montrer aussi une douchette assez discrète Alors, on va avoir des nouveaux robinets donc, en acier inoxydable. Ça, c'est une grande tendance, pardon, en acier inoxydable. Et je voulais juste montrer ceci. Donc, euh, la douchette, elle est quelque part euh, cachée dans l'armature du robinet. Ça veut dire que quand vous avez besoin de la douchette, il y a simplement à tirer le bouton vers le bas et le lâcher si vous ne voulez pas l'utiliser. Donc, quand quelque on n'a pas part, envie d'avoir ce design-ci... Oui. Voilà, ou cette petite coupure qu'on a dans beaucoup, on peut tout avoir à un, un col de cygne comme ceci, oui. avec une douchette discrète. Oui, tout à fait. Quelque part aussi, on ne salit pas avec les mains euh, l'armature, donc il ne faut pas prendre ça spécialement en main. Il y a aussi un système cold hot. Oui. Ceci est une position d'eau de, froide, eau chaude. Oui. C'est toujours aussi intéressant quand les gens n'ont pas besoin d'eau chaude, ou ils ne veulent pas faire fonctionner leur boiler. De, de la position froide oui. vers l'eau chaude. C'est aussi on... ne pour ne pas gaspiller de l'eau chaude et non plus faire fonctionner son boiler quand c'est pas nécessaire. Magnifique. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés euh, ici à Bruxelles de, chez... de... de Blanco. Merci beaucoup et de, de bien nous bien. avoir accueillis avec, avec plaisir et on continue la visite.